Bonsoir à tous. Merci d'être resté pour cette dernière session de la journée. Euh, on va discuter pendant ces 45 minutes ensemble de Docker Compose et notamment un peu, un peu tout ce qui s'est passé au cours de ces dernières années et où on en est maintenant et ce qui est, ce qui est nouveau depuis, depuis quelques, quelques mois. Donc, euh, je me présente rapidement. Je m'appelle Guillaume Lours, je suis euh, Software Engineer chez Docker depuis euh, maintenant trois ans. Je travaille dans une équipe qui s'appelle euh, l'Environment Team. Euh, et euh, donc, notre, euh, notre boulot au quotidien, euh, c'est euh, de travailler sur tout ce qui va bah, être environnement de développement euh, pour euh, favoriser euh, et améliorer la, la développeur-expérience. Donc, euh, qu'est-ce que ça regroupe tout ça on va avoir euh, évidemment Docker Compose, c'est pour ça que je suis là ce soir. Euh, on va avoir également tout ce qui est Dev Environment, qui est donc euh, euh, la possibilité de développer euh, depuis votre, votre PC euh, avec, euh, au travers de conteneurs, c'est-à-dire sans en ayant juste Git et Docker Desktop d'installer. Euh, voilà. et, euh, et on a fait récemment l'acquisition euh, d'une société qui s'appelle Tilt qui permet de, de faciliter le, euh, euh, le, le, le développement euh, sur eux. et compose et Kubernetes. Et donc, euh, bah, donc là, c'est tout récent. On va voir comment est-ce qu'on les intègre dans le flot de, de ces environnements de développement pour vous proposer euh, une expérience euh, euh, la plus agréable possible euh, autour de, euh, du développement d'applications, tout simplement. Donc Voilà. Euh, avant de, de comment dire d'aller euh, droit au sujet et de vous présenter un peu euh, tout ce qui euh, tout ce qu'il y a derrière euh, derrière les nouveautés pourquoi, pourquoi une version de, de compose et tout ça euh, il paraît important de refaire un petit un petit quelques pas en arrière de regarder euh, un peu l'historique de compose et, et pas que de compose mais de l'écosystème pour comprendre pourquoi on est arrivé dans une certaine situation et pourquoi on a voulu en sortir également donc en juillet 2014, euh, Docker a acheté la société Orca euh, qui euh, s'occupait de, de développer un, un produit qui s'appelait FIG. FIG, euh, c'était euh, quelque chose d'assez euh, assez simple mais euh, tellement utile. En gros, l'objectif de FIG, c'était de vous permettre de mettre à l'intérieur d'un fichier YAML tous les attributs que vous passiez à votre euh, command-line euh, docker-run, voilà. Donc, euh, bah, euh, spécifier vos ports, spécifier euh, les variables d'environnement et, et tout ça. Et donc, d'avoir tout ça à l'intérieur d'un fichier, euh, fichier YAML et de juste faire un fig-up, il savait lire automatiquement ce fichier YAML et il faisait il, il démarrer votre, votre conteneur pour vous euh, sans que vous ayez à vous rappeler de l'intégralité de votre ligne de commande. Donc Très simple, enfin, rien d'hyper compliqué, mais tellement agréable et facile à utiliser et à l'usage. Donc, Fig est racheté, et à la fin de l'année 2014, donc quelques mois plus tard, Docker annonce Docker Compose, donc basé sur Fig. Fig qui est un, un produit développé en Python. Et. Euh, et commence alors euh, bah, le début de l'aventure réelle de, de Compose, qui se veut être euh, un, un orchestrateur local pour pouvoir faire fonctionner plusieurs, euh, plusieurs conteneurs et donc avoir des applications un petit peu plus riches que, que juste euh, celles basées sur un seul conteneur. Deux ans plus tard, enfin un an plus tard, excusez-moi, puisque c'était fin 2014, donc il s'est passé un an entre quasiment. Compose en est à sa version 1.6. Et est introduit dans cette, dans cette version à un nouveau format de fichier. Euh, donc pourquoi eh bien, Là, on met vraiment en place tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner du, du multi-conteneur. On définit la notion de service. Et donc, on peut réindenter un petit peu tout ça et, et avoir facilement au sein d'un même fichier de configuration Docker compose.yml plusieurs services qui vont tourner ensemble on va commencer à introduire les notions de volume, de network qui n'étaient pas là dès le début et, et ça va s'enrichir arrive à ce moment là également euh, euh, avec ce versionning quelque chose d'important c'est que euh, une version, alors excusez moi je repasse hop, et ça on le retrouve dans la dans la, dans la doc euh, l'ancienne doc de compose alors vous ne voyez pas, je vais zoomer un petit peu voilà ça a été un petit peu mieux une matrice de compatibilité, c'est-à-dire pour chaque version en fait d'un du, euh, Compose File, il y avait en face une référence de l'engine qui était capable de supporter les nouvelles fonctionnalités. Donc, donc on avait ce mapping, Voilà, la version. Euh, si vous vouliez utiliser des nouvelles fonctionnalités introduites dans la version 2.2 du Compose File, il fallait avoir une version 1.13 ou plus euh, pour que ça soit supporté. Okay C'est un peu le début des ennuis. Euh, C'est un peu le début des ondes. Ensuite, on a, euh, un an après, un petit nouveau qui arrive sur le marché et, euh, et qui va venir euh, un peu chambouler euh, la vie du format, du format Compose. Donc, avec la version 1.10, on sort un format V3. Et ce format V3, il est fait pour... Euh, pour supporter les, les, les commandes Docker Stack. Et les commandes Docker Stack sont liées en fait à l'apparition de Swarm. Swarm qui était l'orchestrateur, euh, enfin, un, un orchestrateur qui existe toujours, qui n'est plus géré par Docker, qui est géré par Mirantis maintenant, euh, euh, qui fut un temps concurrent de Kubernetes euh, direct et qui euh, permet en fait de euh, déployer euh, euh, euh, dans le cloud, plus facilement qu'avec qu du cube. Et, et ils se sont dit, mais les gens adorent le format compose, on va réutiliser le format compose pour pouvoir euh, déployer euh, facilement des stacks euh, dans le cloud. Sauf qu'évidemment, bah, euh, entre euh, du déploiement local et euh, du déploiement dans le cloud, euh, ça ne se passe pas de la même manière. Quoi. Euh, euh, essayer de, faire un de, de monter un, un volume avec un répertoire local dans le cloud, euh, ça n'a pas trop de sens. Et inversement, scaler, euh, enfin, ouais, scaler un nombre de nœuds euh, localement par rapport à, au cloud, ça n'a pas du tout le, le, la, la même, le, le même intérêt et, euh, et la, la euh, enfin, c'est complètement différent. Et donc on s'est retrouvé en fait avec ces deux formats fichiers pour le même produit. Mais qui ne réagissaient pas de la même manière. Donc en gros, on a des gens qui se sont mis à dire bah, c'est pas dur, Compose, B, euh, compose avec le, le système de fichiers version 2, euh, c'est pour du local, et puis tout ce qui est 3, bah, c'est pour le cloud. Bah ouais, mais non, c'était pas vraiment l'intention. Euh, L'idée n'était pas de séparer les deux, mais dans les faits, bah, c'est ce qui s'est passé. Et bah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que. Euh, euh, prenons tout simplement un exemple. Voilà. J'ai un fichier Compose, qu là, qui a plusieurs services. Alors, on va commencer par le bas. Euh, on a, euh, bon, en bas, on s'en fiche, ça a peu d'intérêt. On a un proxy qui va dépendre d'un backend, d'accord On a également une base de données, Postgres, qui démarre et qui a une notion de health check, qui va aller vérifier et donner l'état de son statut. Euh, en vérifiant que PostgreSQL est ready en, euh, en s'appuyant sur la base de données et sur l'utilisateur derrière. Et cette, euh, ce service base de données va être utilisé par un back-end qui va en dépendre, mais qui va en dépendre en spécifiant une condition bien particulière qui est de dire, moi, je ne vais démarrer que quand la base de données elle sera, elle sera up and running, pas, pas quand elle a commencé à démarrer, je veux qu'elle soit opérationnelle, parce que j'ai besoin d'aller injecter des data au démarrage de mon service, enfin peu importe. Quoi. Mais j'ai besoin qu'elle soit opérationnelle. Donc si je prends du Compose V1, Docker, j'utilise une petite syntaxe particulière, qui est le petit nom interne de Compose V1 quand on a un Docker Desktop et qu'on et que veut l'invoquer directement. Si vous utilisez Docker Compose, attendez, hop, je vais le mettre pareil, un petit peu plus grand, vous avez juste ici à décocher l'option Compose V2 pour dire que vous voulez utiliser V1. Mais comme moi, j'utilise Compose V2 tous les jours, j'ai pas trop envie de changer ma config, donc je vais appeler directement le, le binaire. Donc je vais lui dire que je veux qu'il m'exécute le fichier euh, incompatibility.yaml. Euh, et euh, bah, qu'est-ce que je veux faire Je veux juste le démarrer, donc je fais un up en mode détaché pour récupérer la main à la fin. Hop, donc qu'est-ce qui se passe il me, crée, il me crée mes différents conteneurs et tout. Et l'appli est, est up and running. Et si je regarde tout ça, j'ai bien un résultat qui s'affiche sur, euh, sur mon port 80 avec un blog post qui répond. Super. Donc Qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose en utilisant euh, Swarm Donc je vais faire un Docker euh, stack, d'accord Je vais euh, lui dire de l'appeler deploy parce que bon bah pourquoi est-ce que utiliser hop euh... Enfin deploy il y a vraiment plus de sens hein, dans le cadre du, du cloud évidemment que que, que localement, mais mais du coup on a vous voyez, deux verbiages différents en plus alors que ça s'appuie sur les mêmes formats de fichiers. Voilà. Donc je vais lui spécifier donc avec -c le, le compose file qui m'intéresse. Et il faut lui donner un nom à cette stack. Donc, je vais l'appeler euh, Boxed. Et là, c'est le drame. Alors, vous ne voyez pas, c'est écrit un tout petit peu petit. Mais il me dit que, ben moi, j'ai un souci parce que ton Depend Zone, avec euh, euh, la petite condition que le service, il est LC, et ben, euh, je ne sais pas la gérer. puis, en fait, je n'ai pas la gérer. Moi, je suis cloud native, donc... Euh, euh, c'est aux apps de savoir gérer correctement leur reconnexion et tout ça, euh, ou c'est à un plus haut niveau dans l'orchestration que ça doit être géré, mais ce n'est pas là au niveau de la stack. Et voilà, et donc là, c'est le drame, c'est-à-dire qu'on a deux formats de fichiers, V2, V3, qui sont considérés pour être utilisés local, euh, distants, alors qu'en fait, on a des fonctionnalités qu'on aurait aimé avoir disponibles euh, dans les deux cas de figure, et qui ont été développées que, par exemple que dans la V3, ou que rajoutées ajouté dans le format V2, et, et ça fait des, des années que, que les utilisateurs se retrouvent avec, avec ça à gérer. Plutôt, euh, plutôt très désagréable, quand même. Donc, euh, il y a deux ans, on, on, au travers de partenariats avec Microsoft et, et Amazon, euh, on, on a développé une CLI qui permet de déployer dans... Euh, dans des services cloud de ces deux, euh, ces deux cloud providers, à savoir ICS chez Amazon et, et CI chez, euh, chez Microsoft. Donc euh, c'est pas des c pas du cube, hein, c'est vraiment des gestionnaires de conteneurs. Hein. C est, c est, ces deux services gèrent du, du conteneur directement et pas, et pas toute une infrastructure d'orchestration. Au travers de ce travail, euh, et ben on est reparti en disant bon on va on va réutiliser ce qu'on a l'habitude d'utiliser du Go pour pouvoir s'appuyer sur des libs internes qu'on a et tout ça et, euh, et, euh, et, et vite venu le fait que ça serait bien en fait qu'on puisse s'abstraire et, et, et qu'on laisse tout ça derrière nous cette gestion de fichiers de versionning de fichiers là. Qui, qui vient euh, perturber les utilisateurs plus qu'autre chose, et les limites euh, dans leurs usages euh, de Compose. Donc, euh, ben, en travaillant avec, euh, avec Microsoft et Amazon, euh, il a déc décidé de splitter Compose en deux, c'est-à-dire d'avoir le runtime d'un côté, et de sortir le format de fichier, de créer euh, une spécification, et de faire vivre ce format de fichier indépendamment de l'implémentation. Et on va revenir un petit peu après sur ce que ça, ce que ça signifie derrière. En août 2020, la première version, bah du coup, avec ce travail qui a été fait en commun sur ces, ces, ces, ce déploiement avec ces, ces, deux, euh, ces deux cloud providers, on se retrouve à avoir euh, une base de code Go qui fait à peu près la même chose que Compose, enfin qui, qui reprend des, des, des bouts de Compose qui étaient écrit en Python euh, en Go. Et donc, on s'est appuyé là-dessus pour re refaire faire la nouvelle version de, de, de Compose en Go. Et on va avoir aussi les intérêts que ça a pour, pour Docker et pour, pour l'écosystème et les utilisateurs derrière. Et là, en avril dernier, après deux ans de tests un peu poussés et tout ça, on, on a annoncé officiellement que Compose V2 était GA. Euh, ça, c'est presque anecdotique. Le truc qu'il faut retenir derrière, c'est qu'adossé à, à, à cette annonce de Compose V2 GA, c'est qu'on a annoncé également que la version Python de Compose était end-of-life et que d'ici un an, euh, elle ne serait plus maintenue que pour des security fixes euh, et qu'il il se passe déjà plus grand-chose de sûr. Mais voilà, on, elle ne sera plus supportée dans Docker Desktop, euh, elle sera plus, il n'y aura plus de nouveau euh, packaging euh, pour les différentes distros Linux disponibles et tout ça. Voilà. On va faire un petit peu le tour, là, euh, de, euh, de ce qui est euh, l'historique de, de Compose, et c'est euh, assez important pour, pour avoir une, une bonne vue d'ensemble de, de ce qui vient derrière. Donc, acquisition de filigues, l'annonce de Compose quasi dans la foulée, euh, donc toujours sur euh, du Python. Pendant quelques années, on fait évoluer toutes ces versions Python en gérant euh, des formats de fichiers avec des, des objectifs un peu différents. Et puis enfin, on commence à retravailler sérieusement sur le fond, séparant le format de fichier de l'implémentation, travaillant sur une version Go, enfin, de, de Compose. Et, et, et voilà, on, on est là aujourd'hui à savoir que vous pouvez utiliser Compose V2 sans aucun souci. Donc cette Compose spécification, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on l'a fait euh, bah, Comme je vous l'ai dit... Euh, euh, on sentait bien qu'il y avait des usages différents. Il y a même des gens qui utilisaient le format Compose dans leur coin, sans utiliser le Runtime, parce que en fait, ça correspondait à un formalisme de description qui leur convenait bien. Euh, nos camarades d'Amazon et de Microsoft, eux, ont vu tout de suite l'intérêt de ce format pour les aider à faire des descriptions simples, sur des, des, des petites stacks, pour déployer sur le, leur, leur, leur système de gestion de conteneurs. Donc voilà, donc, bah, l'idée c'était de se dire, voilà, on va pouvoir avoir un formalisme qui va être agnostique de, du cloud provider que vous allez utiliser. On a déjà une, référence impl une implémentation de référence qui existe, on a Compose, donc euh, on est capable de, de montrer comment est-ce qu'on est, on peut gérer ce format de fichier au travers du code existant avec, avec Compose. On a proposé, on a complètement séparé la partie euh, parsing et vérification euh, du format de fichier dans une librairie en Go, ce qui fait que bah, si vous faites du Go de votre côté, vous pouvez vous appuyer sur la Compose Spec. Vous avez euh, la petite librairie qui vous permet de valider euh, qu'un fichier euh, YAML qu'on vous fournit en entrée respecte bien la, la spécification Compose et tout ça. Et imaginez de nouveaux cas d'usage basés sur le format euh, Compose. Évidemment, voilà, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec euh, les équipes de Microsoft Azure, euh, d'Amazon Web Service et, euh, et notamment quelques quelques contributeurs personnels, notamment je pense à la personne qui travaille sur Compose avec un K, qui est un, une appli qui permet, de, à partir d'un fichier Compose, d'aller déployer vers, vers du Kubernetes. Comment ça fonctionne et, et si vous avez envie de participer pour faire évoluer cette spécification, qu'est-ce qu'il faut faire bah Déjà, il faut commencer par aller sur le, sur le repo GitHub de la de la spécification. Euh, ensuite, commencez, s'il vous plaît, par aller regarder s'il y a dans les issues, s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a proposé la même idée que vous. Si c'est le cas, venez étayer ce qui a été décrit ou proposer une version alternative. Euh, au travers de commentaires hein, décrivez votre cas d'usage euh, montrez en quoi il diffère de l'autre et est-ce que euh, la proposition de, qui a été faite initialement doit être adaptée ou pas voilà mais ça va éviter de se retrouver avec des doublons voire des triplons sur les mêmes euh, sur les mêmes besoins si jamais ça n'existe pas et ben bah, tant mieux créez une issue en appliquant euh, en respectant le template qu'on qu vous proposera et euh, et euh, dans l'idéal euh, c'est de proposer en rapport à cette issue euh, l'implémentation alors quand je dis l'implémentation la, la pull request qui va modifier euh, la compose spécification pour pouvoir euh, montrer ce que, ce que ça pourrait donner et puis après bah, euh, les mainteneurs c'est pas que des gens de chez Docker il faut euh, plusieurs approvals pour les avoir donc euh, après on attend que les mainteneurs euh, review et donnent leur avis, vous demandent des changements ou pas euh, et voilà donc, qu'est-ce que ça peut donner euh, euh, réellement bon, Déjà, vous pouvez aller sur le site de la Compospec, qui vous donnera des liens vers tout, euh, tout ce qu'il faut, voir euh, aussi que vous pouvez euh, aller voir les exemples de Awesome Compose, qui vont vous montrer des choses un peu plus riches que juste des, des petits exemples de base que vous pourriez trouver dans la, dans la spécification un lien vers, euh, vers l'implémentation de référence et tout ça. Et puis en haut, euh, tout simplement, on clique et puis on va sur la spécification. C'est quelque chose d'assez simple en fait. Hein. C'est euh, principalement des fichiers Markdown qui viennent bah, décrire euh, déjà tous les termes qui sont utilisés euh, en rapport à, à la RFC de base. Euh, et puis après, ça va vous décrire euh, c'est quoi, quoi un Compose File, c'est quoi des services, quels sont les éléments de haut niveau euh, voilà, euh, les profils. Euh. Et là, vous avez vraiment tout, tout, tout, toute la spécification. vous voyez, euh, ce n'est pas, pas neutre. Et là encore, je suis en train de vous montrer uniquement la partie euh, standard, parce qu'on a un petit débrayement pour la partie euh, liée au build. On a des choses différentes pour la partie liée au déploiement, justement. Donc, on sait bien faire la différence du local, du déploiement externe sur du cloud, avec les sections de déploiement et tout ça. OK et du coup, ça ressemble à quoi une, une pull request, enfin, une, une, une soumission de proposal? Euh, bah, ça peut ressembler à ça. C'est décrire le problème qu'on essaye de, de résoudre, euh, décrire la solution qu'on aimerait avoir, et puis, euh, et puis mettre, euh, mettre le maximum d'informations possibles, et, euh, et puis éventuellement, euh, euh, montrer euh, ce que ça pourrait donner euh, une fois que une fois que tout, tout le monde est d'accord pour, pour s'occuper de ça. Donc vous voyez, par exemple, celle-ci, elle n'est juste pas simple, c'est-à-dire que c'est l'agrégation, en fait, on a eu, comme je vous disais, plein de gens qui ont ouvert des issues sur le même sujet, euh, plein de proposals, et en fait, bah, celle-ci, elle s'occupe juste de reprendre toutes les différentes proposals pour s'assurer qu'on a bien répondu à tous les besoins et qu'on est bien aligné. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de regarder d'abord si ça n'existe pas avant de, de, de proposer une nouvelle fonctionnalité. OK euh, Pardon, hop donc voilà, voilà un peu ce qu'est la, qu la, la Compose-spécification la compose et l'intérêt qu'il y a derrière, c'est-à-dire que le, le format n'est plus lié directement à Compose et peut permettre de, de, de couvrir de nouveaux cas d'usage. Par exemple, là, commence à être discuté le fait d'ajouter une section liée au développement pour pouvoir définir... Euh, euh, Est-ce qu'on fait du watch sur, des, sur les modifications de fichiers pour faire du euh Ce genre de choses. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir et à proposer les besoins que vous pourriez avoir. Par exemple, dans le cadre du développement, pour avoir une section spécifique. Et quand vous démarrez un service en mode développement, eh ben, qu'il soit capable de faire des choses différentes. On commence aussi à, discu à discuter, à parler de, de rajouter des hooks sur le, euh, le cycle de vie des conteneurs. Être capable de dire qu'avant la création du conteneur, je veux faire des trucs, une fois qu'il est créé mais pas encore démarré, je vais en faire d'autres, une fois qu'il est démarré, tout ça, Et avant de le détruire par exemple. Et ça, ça c'est des choses qui sont attendues notamment dans les cas de, de, de, de, de développement où on peut avoir différentes choses à faire. Donc, C'est dans la partie Compose-Spec que tout, tout ça va se passer maintenant. C'est indépendant de l'implémentation. Évidemment, avant de, de, de passer à Compose-V2, ça, euh, ça veut aussi dire que les implémentations, elles peuvent supporter tout, tout partie <rire> de, de ce qui est défini dans la spécification. Donc, vous le saurez soit au build, soit au runtime. Votre, euh, le, le, le, le runtime que vous allez utiliser va vous dire eh « ben ça, je sais le gérer ou je ne sais pas le gérer ». Tout simplement, euh, il est possible que voilà, des, des, des, des, votre runtime vous dise ben « bah non, moi, les... Euh, le, le fait de monter des fichiers locaux euh, je suis dans le cloud, euh, je ne sais pas faire donc euh, je ne m'en occuperai pas quoi. mais ça ne plantera plus comme ça le faisait avec Swarm en disant euh, ça je ne sais pas faire euh, donc euh, je ne démarre pas quoi. et donc du coup ben, pourquoi est-ce qu'on a, on a réécrit Compose en, en Go euh, ben, chez Docker on utilise Go depuis des années euh, Compose est un de nos produits majeurs et euh, c'était le seul à ne pas être en Go donc, euh, enfin, non pas que Python est compliqué ou qu'on n'aime pas Python, hein, mais euh, euh, bah, tout simplement, dès qu'on a un security fix à backporter ou une nouvelle feature qui arrive, euh, eh ben, il fallait euh, la réimplémenter. Quoi. Euh, avec tous les, euh, tous les problèmes que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'en réimplémentant un security fix, on peut, en se loupant, recréer un truc alors que ça a été battle testé de l'autre côté. Quoi. Ben, L'idée c'était ça, c'était de se dire, ben, si on a une code base en Go, on va pouvoir réutiliser euh, l'API de la CLI, euh, BuildX, BuildKit, euh, directement avec Compose, euh, et voilà. Et puis, il ben, ne faut pas se mentir, nous c'était aussi l'opportunité de dire, ben, comme on change de langage, on en profite pour euh, retirer ce système de versionning qui n'aide euh, pas nos utilisateurs. Donc, ben, voyons ce qu'il y a de nouveau dans, euh, dans euh, Compose V2. Alors déjà, normalement, on a exactement les mêmes fonctionnalités que Compose V1. C'est-à-dire que vous prenez vos fichiers YAML écrits en Compose V1, vous les démarrez avec Compose V2, vous devez avoir le même comportement. Si ce n'est pas le cas, ouvrez une issue, mettez bien tous les détails qu'il faut dans le, dans le repo Compose et, et on, on verra ce qui manque et comment adresser. On a... Il y a tellement d'options possibles liées euh, à la commande run de Docker que il est possible que certaines combinaisons soient passées au travers. Et tout ça. Voilà. Donc, voyons, voyons ce qu'il y a de nouveau. Tout à l'heure, j'ai démarré une stack avec Compose B1. Ce qu'on peut faire maintenant avec Compose, donc déjà, première chose, c'est comme on est passé à la spécification, que c'est la Compose spécification, on, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir renommer et d'utiliser des, des fichiers qui s'appellent Compose.yaml, qui veulent bien dire qu'ils sont compliante normalement, avec la Compose spécification. Ça ne veut pas dire que vos fichiers Docker, Dash, Compose vont plus marcher Ne euh, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les utiliser, il n'y a zéro problème. Ils seront même détectés automatiquement si vous ne les spécifiez pas. Mais voilà, euh, ça permet visuellement de savoir que, attention, là, on a déjà retravaillé, on est, on est compatible avec la spec. Et, euh, et également, et bien, Compose, maintenant, fait partie intégrante de la CLI Docker. Donc, c'est plus un binaire à part, il n'y a plus besoin de mettre ce dash qui montrait bien qu'on n'était pas dans, dans le reste de l'écosystème Docker. Et maintenant, on peut faire Docker espace Compose. Et donc, euh, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a rajouté un truc tout bête, mais hyper pratique. Une commande LS pour lister euh, tout simplement l'ensemble euh, des stacks Compose qui sont en train de, de tourner sur votre machine. Évidemment, on l'a rajouté avec différentes options. Hein. Donc, si je fais un composé LS en lui spécifiant que je veux du format euh, JSON, eh ben, je vais récupérer l'output en JSON, et puis après, à vous de jouer, hein, vous savez faire ce que vous voulez avec GQ ou autre, et vous pouvez commencer à faire, euh, à faire des choses intéressantes avec tout ça. Simple, hein, mais euh, petit ajout euh, qui, peut, euh, qui peut pour certains avoir son intérêt. Deuxième chose, on a introduit une commande qui s'appelle cp, qui va vous permettre de euh, copier des fichiers depuis le host dans des conteneurs, ou depuis des conteneurs dans le host, sans savoir combien est-ce que vous avez de conteneurs qui fonctionnent, ou tout ça. Euh, voilà. Donc ici j'ai un, un, un compose file qui est euh, qui un redis qui tourne, il est issu de, de, de Awesome Compose, qui a tout un ensemble d'exemples, retravaillé, d'ailleurs il va falloir que je fasse une pull request pour, pour mettre à jour de l'autre côté, et donc, en fait, qui démarre deux réplicas euh, d'un service web euh, qui sont gérés par un Nginx derrière. D'accord Donc, comment est-ce que ça se passe tout ça euh, bah, Du côté Nginx, il euh, n'y a rien de particulier. On dit juste qu'on va, on va s'occuper d'écouter le service web, tout simplement. Bon, il bah, y a deux réplicas, il y a deux réplicas. Euh, là, y a, vous voyez, dans le Nginx, il n'y a rien de particulier. Et, et tout se passe, se passe ici avec cette, cette fonctionnalité. Donc, hop, Docker... Compose. Je lui donne le nom de mon petit fichier, c'est 03. Je fais un up, je le démarre. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi. Il il, il, il, J'ai deux nœuds, ils arrivent à se conflicter sur le <rire> sur le sur le port. Bravo les gars. Euh, je vous ai mis un range assez large, mais vous voulez prendre la même. Donc voilà, les, les, les, les services sont sont démarrés. Si je vais regarder sur mon port, donc là ça ne tourne pas sur le port 80, mais sur le port 80. Euh, oui, pas sur le port 80, mais 80, 80 Et vous voyez, donc là le, le, le petit H, là c'est l'id du conteneur. Et si je refresh, vous voyez qu'un coup j'ai C0, un coup j'ai CB, C0, CB. Ça a l'air d'être un sur deux. Là. Un coup le euh, nginx il renvoie sur l'un puis sur l'autre. OK Bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire ça. Docker compose. Je vais lui donner donc mon fichier euh, 0.3. Et, euh, et là, je vais lui dire, dans l'exemple que, que j'ai utilisé tout à l'heure, il y a un fichier, euh, un fichier secret pour la base de données. Je vais, je vais copier ce fichier, donc qui se trouve dans incompatibility, et euh, db, et normalement, voilà, password.txt, ici. Et donc ce fichier... Euh, je vais le copier donc depuis le host sur mes conteneurs web et je vais les mettre dans TMP secrets. Hop. OK Donc là, tout simplement, bah, je dis à quel, quel stack compose je me réfère. Je copie depuis mon host dans mes conteneurs. Super. Ouais. Content Guillaume, est-ce que ça marchait ton truc en vrai Voyons ça, ça, tout simplement. Si je fais un compose, toujours pareil, avec mon fichier 0.3, euh, que je veux faire de l'exec, je vais utiliser un truc que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle index, qui euh, permet de dire sur quel, quel conteneur je veux aller, euh, je veux aller taper euh, en particulier. Donc là, je lui donne l'index 1, ça va être le, le premier conteneur, et index 2, ça va être le, le second. Donc euh, comme ça, je vais pouvoir aller vérifier que dans les deux, j'ai bien le même truc. Euh, après, il faut que je spécifie le service, que veux, sur lequel je veux faire un exec, donc c'est service web. Et puis, bah, qu'est-ce que je veux faire Je veux juste faire un cat de ce qui se trouve dans tmp secrets. Et là, vous voyez, il m'a affiché le mot, de passe que, euh, le mot de passe qui se trouve dans le conteneur 1. Super C'est la même quand je change l'index Oui, pas de problème. Donc voilà, vous avez une nouvelle commande qui va vous permettre de copier des fichiers. Euh, donc, comme, comme, comme je vous disais, du service vers le host, ou du host vers les services. Donc ça peut être super utile lorsque vous avez besoin de rajouter des choses dans le cadre des bugs, de monter des outils, euh, enfin je ne sais pas, ce, ce dont vous pourriez avoir besoin à l'intérieur de conteneurs, et vous avez cette possibilité euh, de jouer euh, avec un index pour dire si vous voulez copier dans tous les conteneurs ou dans un seul conteneur, euh, voilà... À loisir. Par défaut, si vous spécifiez rien, ça va copier dans tous les conteneurs du service. Puis si vous commencez à, à, à dire que vous, vous ciblez un conteneur en particulier, bah, ça va aller euh, copier ça là-dedans. Euh, moi, il y a un truc là qui me fatigue tout du long. Je ne sais pas si vous avez vu. Je n'ai pas arrêté de faire des tirés F, euh, machin, des tirés F trucs. Fonction d'où je me trouve dans mon arborescence, bah, ça va marcher ou pas marcher, parce qu'il va trouver le fichier ou pas. On a rajouté euh, une option qui s'appelle "-p", pour project name. Donc on peut faire "-p", ou "-project", "-name". Et ça, en fait, ça va vous permettre... Vous voyez, là, j'ai l'attribut name qui a été rajouté euh, récemment dans le, dans le format compose, qui vous permet de donner un nom à votre stack prédéfini. Ce qui fait que quand vous faites un compose "-p", donc, euh, et ben, vous allez pouvoir faire un certain nombre d'actions euh, euh, en, en utilisant ce paramètre. Et notamment, moi, celle qui va m'intéresser, c'est de vérifier que si je fais un, un exec avec mon tire-tire-index, hein, et que je fais toujours pour web euh, le cat sur euh, slash tmp deploy, euh, secrets, pardon, et bien bah que, voilà, je ne vais pas spécifier où se trouvait mon, mon, mon, mon, mon YAML, et, et ça marche. Donc, ça veut dire que si je prends cette ligne de commande-là, que je me mets dans un terminal où je suis absolument pas, voilà je suis à la racine de mon compte, je ne suis absolument pas au même endroit, puis que je lui dis, bah tiens, montre-moi ce qu'il y a dans le deuxième. Donc là, je n'ai euh, pas besoin de lui dire où se trouve mon fichier ou mon project dire, bah, il est capable de retrouver ça. Donc, cette option p, elle est super pratique et elle va fonctionner une fois que votre stack elle a été démarrée, donc ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas avec up, bien évidemment, parce qu'avec up, il faut lui donner la structure euh, pour faire ce qu'il faut. Pareil pour build, hein, puisqu'il y a besoin de savoir où se trouvent les répertoires de build et tout, mais par contre, tout ce qui va être start, stop, exec, qu'il, euh, euh, voire même celle-ci aussi, de Docker Compose-p, si je copie son nom et que je fais dorme, ben, quel que soit l'endroit où je me trouve sur, euh, sur ma machine, je vais enfin pouvoir arrêter mes <rire> Compose Stack. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'était un truc, que, à chaque fois que je suis là, je, dis, ah, je suis pas au bon endroit pour l'arrêter, hein, j'ai oublié de spécifier le truc. Voilà, bon. Là, c'est quand même un petit peu plus succinct et euh, ça va vous permettre, euh, comme, comme, les, comme les stacks sont nommés, de, de, de pouvoir faire un, un certain nombre d'actions directement sur ces stacks. Et les derniers petits trucs qu'on a, qu a ajoutés, vous avez vu, là, je vous ai montré la paire dans la, dans la partie, euh, comment dire, euh, Compospec. Euh, cette, euh, cette proposal s'occupe de rajouter des fonctionnalités au, au niveau du build. Et, une des fonctionnalités qu'on nous demandait régulièrement, c'est de dire, mais est-ce qu'on peut pas passer l'agent SSH local euh, au moment du build qu'on pose parce que euh, on va cloner des choses dans des repos privés et euh, il faut qu'on ait un moyen de passer, euh, euh, montrer qu'on est authentifié pour pouvoir cloner tout ça et tout. Donc, on a, on a rajouté cette possibilité-là. Donc, vous voyez, le proposal n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'une partie de la proposal a été adoptée et il reste encore deux, trois trucs à, à faire. Mais ce qui a déjà été adopté et approuvé dans l'aspect est déjà implémenté dans Compose. Donc, voilà, j'ai, un, un, un, simple Compose file qui, qui utilise un contexte, qui utilise un Docker file. Si je vais regarder ce Docker file, donc, il utilise une syntaxe particulière du Dockerfile parce que, euh, euh, à cet endroit ici, là, on va faire un mont type en lui disant qu'on va monter euh, une, une, une socket SSH pour pouvoir faire des choses. Et notamment les, cho les choses qu'on va faire, donc required, on va lui dire que c'est obligatoire, si je ne l'ai pas, je ne fais pas, et, euh, et on, va, on va lui dire de faire un git clone. Pour qu'évidemment, tout ça marche avant, ça veut dire que dans le conteneur, il faut quand même qu'on ait rajouté euh, GitHub dans la liste des, des hosts qui sont connus et tout ça. Et donc, comment ça fonctionne tout simplement ce truc Il y a deux manières de faire. Là, là, je vais utiliser la manière ligne de commande. L'autre, c'est de rajouter euh, dans le Compose File directement que vous allez utiliser euh, euh, au niveau SSH, euh, votre, votre agent par défaut. Donc, je lui dit que je vais faire un Docker Compose. Euh, il faut quand même que je lui passer mon fichier parce que comme j'ai plein de fichiers compose dans mon, dans mon répertoire. Donc, je lui passe le fichier, je lui dis que je veux faire un build. Et là, je vais lui dire que, au niveau SSH, je veux qu'il utilise mon, mon, mon, la, conne la connexion SSH par défaut qu'il qu y a sur ma machine, donc mon SSH, SSH agent. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je veux lui dire de faire ben, Je vais juste lui dire euh, euh, que je veux pas qu'il utilise le cache pour que vous voyez que je triche pas quand même. Vous pourriez me dire, eh, ton image a été déjà complètement buildée et tout. Tu triches, quoi. Alors, j'espère que la connexion ne va pas me jouer des tours. Non, ça va. Donc là, simplement, ça va aller installer OpenSSH, Git. Ensuite, ça va aller rajouter GitHub dans la liste des hosts connus. Et derrière, bing. Vous voyez, ça n'a pas planté, mais vous n'avez rien vu. Et si je fais un docker run de l'image qui vient d'être construite, buildstcsh, là, et ben, vous voyez, on vient d'avoir un LS qui a été fait, qui est l'action, la commande par défaut, et qui vous liste, et je peux vous assurer que c'est ça, et, mais je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un repo privé, hein, <rire> la liste de tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur du, euh, euh, du repo pour les, euh, les, les dev environments. Voilà. Donc ça, c'est cool mais on a d'autres gens qui nous ont dit ouais mais enfin nous c'est pas l'agent par défaut on veut pouvoir passer une clé en fait euh, qu'on a euh, pour, pour au moment du build et, euh, et faire des choses avec cette clé donc j'ai un deuxième compose euh, euh, file si je veux utiliser l'agent par défaut j'ai juste à lui faire à dire que je fais default là voilà tout simplement dans la liste des, des, des agents que je enfin des oui des des agents ssh ou des clés que je veux lui passer et là, on lui dit, je vais utiliser une clé qui s'appelle FakeRSA. RSA. Et dans le dans le Docker Build, qu'est-ce que ça fait On récupère dans le conteneur la clé publique, et puis derrière, bon, on va juste faire un diff pour vérifier que la clé privée qu'on a qu'on utilise ici avec un monde type SSH, mais en lui donnant un ID, bah, que c'est bien la clé qui privée qui correspond à la clé publique. Okay bon, Docker Compose-F, on est sur le 6. Euh, on va builder. Là, je vais faire euh, des, des choses en plus, c'est-à-dire que je vais lui mettre un, un progress égal plane pour qu'on puisse bien voir toutes les étapes, sinon euh, buildX euh, va tout nous squasher à la fin et puis on ne va pas voir forcément ce qui se passe. Et je vais lui faire, euh, bien sûr, un no cache. Donc, pareil que tout à l'heure, il, il installe exactement la même chose, sauf qu'à la différence, voilà, c'est que au lieu d'aller de, euh, cloner depuis Git, il, il, fait, euh, il fait le diff. Ouais, super, Guillaume, mais c'est du vent, ça. Prenons la clé publique. Je vais, euh, la... Je vais la changer. Et je relance. C'est pas juste pour vous montrer que je je ne joue pas sur des effets que de... vous pourriez ne pas voir. Donc là, pareil, Alors comme je paye nos cash, évidemment, il est obligé de tout rebuilder et tout, mais c'est la condition sine qua non pour s'assurer que, que tout va bien. Et voilà, Et là, le... là j'ai bien un fail et il vient me dire, bah, « Attends, ce n'est pas, euh... pas du tout la clé à laquelle je m'attendais. Moi, je m'attendais à du A, A, A, A B et euh, j'ai euh, eu du, euh, que, que des A. » Donc, euh, ça ne va pas. Donc, voilà. Donc, vous avez possibilité de passer l'agent SSH par défaut ou euh, des clés que vous voulez. Et la dernière chose qu'on qu qu a intégré et euh, qui nous était beaucoup demandé, c'était, donc avec Swarm, on a eu l'ajout le, le, le, des secrets. Bah, alors, en local, euh, les secrets, ça a toujours été un peu, euh, pas une solution hyper, euh, hyper robuste, hein, parce que c'est monter un fichier local dans le, dans le mécanisme de secrets de Compose. Ça a moins de sens que dans le cloud, là, par exemple. Typiquement, c'est un cas où, au niveau local, bon, ça a moins de sens que, que dans le cadre du cloud. Mais bon, peu importe qu'on soit dans le cloud ou en local, on peut avoir envie d'utiliser des secrets au moment du build pour pouvoir, euh, je sais pas, aller, aller se connecter à d'autres serveurs, enfin, faire, faire des choses qui vous regardent, d'ailleurs, en fait. Euh, mais ça peut avoir l'intérêt. Donc, donc, ici, on a déclaré un fichier euh, <rire> secret. Euh, on l'a déclaré euh, comme s'appelant MySecret. J'ai au niveau... Euh, donc, ce, ce fichier contient Hello euh, vox Luxembourg, hein, ok. Et dans le Compose file, euh, ce que j'ai, c'est que j'ai cette même phrase, je l'ai réécrit pour la mettre dans un fichier qui va s'appeler Expected. Et là, au lieu de monter euh, du SSH, je vais monter un secret. Je vais donner l'ID du secret. Et puis, ce que je vais faire, bah, c'est juste faire un 4 pour le mettre dans un fichier qui va s'appeler Actual. Et à la fin, je vais faire un diff entre expected et actual. OK Donc Juste pour vérifier que euh, j'ai bien monté le secret euh, qui allait bien avec euh, les bonnes valeurs. Et, euh, et voilà. Euh, oui, mais ce serait bien que je... Compose-f. Je build. Euh, Progress. Pareil. Lane et... Nos caches. Comme tout à l'heure, évidemment, mais heureusement, on est obligé de tout rebuilder, donc aller télécharger les dépendances pour, euh, pour ce qu'il nous faut. Et là, vous pouvez voir que bah, euh, il a fait le diff et que le, ici, là, il me dit j'ai fait le diff, tout s'est bien passé, tout va bien. Si je vais modifier mon secret ici, que euh, je leur ajoute un petit euh, bonjour. Voilà et que je réexécute. Donc j'ai changé, vous voyez, vous voyez j'ai changé le, euh, le fichier secret qu'on monte euh, au moment du build, et là il a détecté le diff et il me dit « bah attends, euh, j'ai des choses complètement différentes ». Donc voilà un peu les, les, les, les, les nouveautés qui sont arrivées euh, dans, euh, dans Compose V2, plus le fait qu'il soit complètement euh, compatible avec euh, la version 1, hein, c'était ça hein, le gros du boulot. Faire en sorte que toutes les fonctionnalités disponibles dans la 1 soient disponibles dans la 2. Euh, et, et vous pouvez me croire, il y avait un certain nombre de edge cases et euh, de choses comme ça, parce qu'il y a eu une croissance organique de, de la version Python de Compose <rire> qui fait que... Euh, il y a même des choses, on s'est dit, mais est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à supporter ça quoi Mais euh, bon, on a fait en sorte d'être de, de, électro compatible Donc voilà. Euh, à donc à retenir, euh, c'est... Que, euh, euh, grâce à la Compose spécification, maintenant, vous n'allez plus du tout avoir besoin de vous occuper de vos versions. D'ailleurs, ce qu'on conseille, hein, dès, dès que nous, on a des issues qui sont ouvertes et tout avec la V2, on dit aux gens, non, mais on retire le, le numéro de version, vous n'en avez plus besoin. Quoi. Euh, ça va, parce qu'en en fait, quand on commence à dire, est-ce que vous utilisez Compose V2 Les gens disent, non, non, j'utilise Compose V3, parce qu'ils sont en train de faire référence au format de fichier, vous voyez, on se retrouve vraiment dans un chemin public. Donc là, on essaye de faire un maximum de, de communication autour de plus besoin de ce, forma, de ce format de version à l'intérieur de, de votre Compose Pile, ça c'est plus nécessaire. C'est votre, votre runtime qui va vous dire s'il est capable ou pas de supporter les options que vous avez mises. Euh, on a maintenant surtout un collège de mainteneurs qui est plus lié spécifiquement à Docker sur, sur le format du fichier. Ce qui, euh, ce qui offre une certaine pluralité et, euh, et, des, et, et des nouveaux cas d'usage qui vont apparaître et qui vont être ajoutés au sein de la, de la, de la Compose spécification. Ce qui veut aussi dire qu'en fait, ça va enrichir d'une manière un peu externe les fonctionnalités de, de, de Docker Compose et que c'est plus euh, complètement piloté par, par Docker. Voilà. Même si on a quand même des gens qui font partie euh, des mainteneurs de la spec et du coup, on, on a notre mot à dire au passage. Hein, mais. Euh mais on n'est plus les seuls à décider, ce qui est peut-être pas plus mal. Euh, et Compose V2, euh, on a euh, du coup euh, euh, un backport de nouvelles fonctionnalités ou de security fixe qui est beaucoup plus rapide. Enfin, C'est euh, euh, release, euh, je sais pas, il y a, y, a, y a une faille de sécu dans, dans la... Non, comment dire, dans la... Euh, dans la CLI, et bah, nous, aussitôt, on est au courant euh, en interne via les équipes et c'est fixé automatiquement. Quoi. On n'a plus besoin d'attendre ou de backporter le code euh, dans, dans Python. Quoi. Euh, on a aussi, et ça vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais un alignement entre la Docker CLI et euh, la, la command line de Compose euh, qui, est, qui est beaucoup mieux. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il euh, y a peu de temps encore, quand vous disiez un Docker Compose exec par rapport à un Docker exec, ce n'était pas, pas le même comportement, notamment sur euh, le, la réception des, des signaux pour qu'il euh, ait arrêté le process. Bah, D'un côté, c'était géré dans le Compose euh, d'une certaine manière, et euh, bah, puis de l'autre, bah, c'est celle qui est dans la CLI depuis toujours. Et bah, maintenant, on n'utilise plus et on shell-out pas, on utilise directement la PI de la CLI, et on a des comportements qui se rapprochent entre les deux CLI, et c'est vraiment euh, super intéressant et important pour les, euh, pour les utilisateurs. Et puis un effet de bord, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on cherchait à faire en, en remplaçant et en écrivant Go, c'est que bah, certaines commandes sont plus rapides euh, en Go qu'en Python et donc on a euh, une amélioration des performances, même s'il ne faut pas se leurrer, ça reste anecdotique parce que ce qui prend généralement du temps, c'est quand même tout ce qui est fait par l'engine euh, ou euh, par euh, le, le build. Donc, euh, Builder votre image, démarrer le conteneur et tout ça, c'est ce qui prend du temps. C'est n'est pas vos, le fait de lister vos, les conteneurs d'une stack ou ce genre de choses qui, qui, qui est vraiment consommateur de temps. Mais bon, c'est un petit, un petit side effect, bienvenue. Voilà, voilà, on arrive au bout du temps. Alors, euh, je crois qu'on m'a dit que, vu que j'étais le dernier, je pouvais prendre des questions, même si on débordait un petit peu. Donc, euh, euh, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est mieux comme ça. Non, pas de questions particulières. Et bien, si c'est le cas, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. J'espère que vous avez bien profité de votre première journée ici et que, et que vous allez apprécier autant celle de moi. Au revoir.